Le 19 novembre 1863, Abraham Lincoln prononce le discours de Gettysburg, qui restera dans les mémoires et qui demeure encore aujourd'hui un symbole important pour bon nombre d'Américains. Au cours de ce discours, Abraham Lincoln dira que la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et la démocratie, c'est quoi Cette définition pose certains problèmes. Robert Mitchells annonce la loi des reins de l'oligarchie. Cette loi dit en fait que toute collectivité, toute organisation humaine, à un certain moment, va conduire à l'instauration d'une oligarchie, donc un ensemble de personnes, une minorité, qui vont finalement euh, diriger, dominer une majorité. Robert Mitchell dit simplement qu'une minorité dirigeante va exercer un certain pouvoir sur une majorité dirigée. Vu de cette façon, la démocratie pose problème parce que finalement, très peu de systèmes peuvent être alors qualifiés de parfaitement démocratiques. Il nous faut sortir de cette impasse intellectuelle en instaurant une autre définition qui nous permettra de caractériser ce qu'est le système politique que l'on appelle la démocratie. C'est ce que propose cette vidéo. Un système politique qui se voudrait démocratique devrait respecter trois règles. Tout d'abord, le choix des dirigeants. Ensuite, la séparation et le contrôle des différents pouvoirs. Et enfin, euh, le respect des libertés individuelles. Dans une démocratie, le peuple doit donc pouvoir choisir librement ses dirigeants. On pense évidemment à l'élection, qui est devenue finalement le symbole même de la démocratie. Et beaucoup de personnes, euh, dans les conversations de tous les jours, mais aussi sur le discours de différents experts, ou soi-disant experts, vont nous dire que la démocratie, c'est l'élection. Or, l'élection n'est qu'une modalité pour choisir des dirigeants. On peut tout à fait penser un tirage au sort, parmi euh, les citoyens d'une population, composant une population, pourrait être euh, un élément qui permettrait de choisir les dirigeants de manière démocratique également. En démocratie, il doit bien y avoir une séparation des pouvoirs. Alors les pouvoirs généralement euh, que l'on définit sont euh, le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui exécute ces lois et le pouvoir judiciaire qui va trancher les litiges et qui va res faire respecter euh, les lois. Chacun de ces pouvoirs, finalement, va avoir une influence sur l'autre et va avoir un certain contrôle. La Constitution américaine est particulièrement bien faite de ce point de vue où le président américain, euh, le pouvoir exécutif, finalement n'a pas tous les pouvoirs et doit rendre des comptes à la fois au Congrès, le pouvoir législatif, mais aussi à la Cour suprême, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Il y a vraiment un équilibre à trouver pour qu'on puisse considérer un système euh, comme démocratique. Il ne faut pas non plus faire... Euh, l'impasse sur les différents contre-pouvoirs qui peuvent exister dans une démocratie. On pense bien sûr à une presse libre, mais aussi euh, à des mouvements syndicaux, des mouvements associatifs, des mouvements citoyens, des ONG par exemple, qui pourraient elles aussi euh, exercer un certain contrôle, ou en tout cas une certaine critique sur l'exercice du pouvoir. Enfin, dans un système démocratique, on doit considérer que les individus qui composent euh, le peuple chaque individu a des droits inaliénables qu'on ne peut lui retirer. Euh, ces fameux droits de l'homme qui ont été énoncés dans différents textes et qu'on va retrouver dans les différentes constitutions des états démocratiques modernes. Bien sûr, euh, ces droits doivent être garantis et ils peuvent être garantis par euh, l'état de droit. D'ailleurs, c'est le seul type d'état qui peut garantir ses libertés individuelles. Donc l'état de droit c'est le fait de respecter les lois, de ne pas faire deux poids deux mesures et que finalement chaque individu, chaque citoyen est protégé par cet état de droit qui va empêcher toute mesure arbitraire qui pourrait euh, nuire aux libertés individuelles de chacun. La vidéo brève mais intense touche à sa fin. Je vous propose éventuellement d'autres vidéos ici euh, qui peuvent vous aider à mieux comprendre finalement le monde dans lequel on vit Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne La Sociothèque Où vous retrouverez d'autres vidéos sur les sciences politiques et sociales Mais aussi quelques vidéos sur la géographie euh, N'oubliez pas les commentaires, j'y reprendrai euh, le plus rapidement possible Si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser ou des rectifications à proposer sur cette vidéo je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne journée, c'est selon, Un bon travail et à très bientôt.